1 plus 1 égale 2 Ces deux verres sont remplis à ras bord, l'un avec des grains fins et l'autre avec des grains grossiers. Là où nous avions deux volumes de grains lorsque ceux-ci étaient séparés, nous obtenons un volume inférieur une fois que ces grains sont mélangés. Avec la matière en grains, 1 plus 1 ne fait pas toujours 2.